Et salut tout le monde, c'est elle Alors, sous la pression, etc. de vos demandes qui sont extrêmement nombreuses. Et merci à vous pour ça, suite au tuto que je vous avais fait, les explications que je vous avais données... Euh, les réponses à vos questions, vous m'avez demandé si je voulais bien faire un let's play sur Medieval Dynasty Malgré tous les let's play que j'ai de prévu Sachant qu'en janvier, à partir de janvier, tout va changer au niveau de la chaîne YouTube Il y a des let's play qui vont s'arrêter, des nouveaux vont arriver Et euh, je n'avais pas spécialement prévu euh, de vous faire un let's play sur Medieval Dynasty. Il y en a beaucoup euh, plus à vous faire des tutos ou répondre à vos questions. Mais vous êtes tellement nombreux à me le demander que je peux pas vous dire non, en fait. Donc, je ne peux pas vous dire tous les combien euh, je vous posterai une vidéo euh, au niveau de Medieval Dynasty. J'ai déjà préparé le planning euh, de ce que je vais faire à partir de janvier. Là, jusqu'à décembre, on continue un petit peu les let's play qui sont en cours. Il euh, y a des jeux qui sont terminés, les vidéos vont être postées. Il y en a d'autres euh, que je dois continuer. Et en janvier, effectivement, euh, ce sera en fonction des nombres de vues, comme je vous avais expliqué. Euh, en fonction des nombres de vues, quand je vous présente un jeu, si je vois qu'il y a assez de nombres de vues, ben on fera un, deux, voire trois épisodes. Et si, euh, au bout de ces trois épisodes, je vois qu'il y a vraiment un engouement, on fera un let's play dessus. Mais euh, ça, je vous expliquerai tout ça en fin d'année, euh, comment fonctionnera dorénavant la chaîne YouTube. Alors, tout, elle n'est toujours pas monétisée, je vous le dis. Et je n'ai pas l'intention de la monétiser, voilà. Donc, euh, vous êtes nombreux, mais très très nombreux, à, que ce soit en live, que ce soit sur YouTube ou autre, à, à me faire des grands compliments par rapport au tuto que je fais sur Medieval Dynasty. Donc, merci à vous. Non, je ne suis pas euh, la meilleure joueuse de, de Medieval Dynasty, heureusement. Euh, mais j'ai ma façon de jouer, j'ai euh, ma façon d'expliquer. Et c'est peut-être ça qui vous convient. Donc merci à vous tous. Donc je me suis dit, bon ben ok, je vais leur faire un let's play. Euh, et euh, je vais repartir de zéro. Euh, pour, ben, pour vous montrer comment je joue à Medieval Dynasty. Comment euh, j'arrive à gérer mes PNJ. Je pense que ça sera plus simple que par les tutos. Où euh, tout est déjà mis en place, etc. Donc on va faire une nouvelle partie. On euh, On va commencer. Et on va bien sûr l'essayer le générique. I used to have a simple life. Whatever needed doing around the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living. Our plates were never empty. thing i remember his father pushing me away yelling for me to run to live at first i didn't know what to do then i remembered the story my mother once told me a story about my uncle Jordan. he made a modest fortune over life in a peaceful valley far away from the war For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see, this is where I can start. Okay. donc on va ben, recommencer de zéro alors je vous dirais que c'est un petit peu loin pour moi bien que j'ai fait plusieurs parties comme je vous l'avais expliqué suite à des bugs qui ont été corrigés mais que nos parties ne prenaient pas en compte donc euh, là je vais repartir de zéro avec vous je ne vous cache pas que ça remonte à loin pour moi donc euh, la première des choses que je vais faire euh, c'est me diriger vers une e -ghost. Parler au Castelon Unighost. Voilà. Je ne sais plus comment je cours. Voilà. Bah oui, ça fait un petit moment que je suis pas revenue sur le jeu. J'attends euh, les prochaines mises à jour pour voir ce qui va changer. Je vais regarder si je ne trouve pas en même temps hein, des, euh, des cailloux par terre. Euh, parce que là, on est toujours bloqué hein, au niveau histoire. Hein. Unighost 3, attendre les événements futurs. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres mises à jour nouvelles hein, depuis celle de novembre, mis à part celle qui nous demande de, de voter pour euh, pour eux au niveau des, des awards, voilà. Donc euh, et des cartes qu'ils ont mis en place, des cartes collectionnables. C'est vrai que je joue normalement plus à la manette à ce jeu que. Euh, alors vous allez entendre le petit ding, mais bon, voilà. Euh, je joue plus à la manette à ce jeu pour tout ce qui est récolte, parce que je trouve que c'est plus simple, plus facile. Donc, euh, hop, je vais me ramasser des bouts de bois. Je ne suis pas pressée. Hop. Alors... Alors, avez-vous une minute Bonjour. Bien sûr, de quoi s'agit-il euh, C'est pas, pas... Non, c'est pas une igoste. Excusez-moi, je me suis trompée de personnage euh, vilain. Alors, il est où, lui D'abord, il nous accueillait. Euh... L'accueil a changé. On n'en a, a, a plus. Euh... Il est là, voilà. Alors, et l'étranger, qu'est-ce qui vous mène dans notre vallée Vous n'avez pas l'air d'être un marchand ou un pèlerin. Non, je suis là, je m'appelle Racine et je suis venue du sud pour chercher mon oncle Ordan. ou je ne suis ni un ni l'autre, on va répondre. Voilà. Et l'étranger, qu'est-ce qui vous amène dans notre vallée Nanana, dans, dans son ancienne maison, on l'appelait l'Ordan, le rafter. L'Ordan, ah oui, il m'a raconté une fois sa vie sur le fleuve. Vous êtes venu au bon endroit. Mais quelques années trop tard, j'en ai peur. Pourquoi ça Qu'est-il arrivé à mon oncle c'était un grand homme et un ami encore meilleur, Rassimir, un bon artisan, un excellent marchand. Il a fait une petite fortune ici, vous voyez la taverne là-bas, il l'a construite et dirigée, ainsi que de nombreux autres magasins que vous trouverez dans la vallée. Ma mère m'a dit qu'il s'était enrichi dans le nord, je n'avais aucune idée de sa richesse, mais cela ne répond pas à mes questions, euh, on va mettre ça, oui. Ton oncle s'est fait tuer, mon ami, il a eu l'idée de faire un marché énorme avec le royaume allemand à l'ouest. « 5 chariots remplis du meilleur minerai de fer, de draps coloré et de notre excellente bière tirée par 10 Et Il ne faisait pas l'idiot, je, je peux vous le dire. Ah, » Là, vous voyez, par contre, euh, là au niveau du dialogue, pour moi, ça a changé. Parce que là, vous voyez, il parle des chariots, il parle des, euh, de, de la bière. Hein. Rappelez vous Rappelez-vous, dans la Taverne 3, on a un coin pour faire de la distillerie et qui n'est pas encore en état. Ou alors, peut-être que là, dans ce let's play, je, ça a été mis en place. En tout cas, dans le mien, ça n'est pas. Et il parle des chariots, donc ça, ça risque d'arriver très rapidement. Euh, il ne faisait pas l'idiot, je peux vous le dire. Alors, que s'est-il passé Comment est-il mort Sa route a été prise en embuscade par des bandits, ses chartiers, ses chartiers massacrés. Il a dû bien se battre, il en a tué deux, d'après ce que nous avons vu quand nous l'avons cherché. Je l'ai enterré moi-même, ou plutôt ce que les loups ont laissé derrière eux. Je suis désolé d'être le porteur de telles nouvelles. Mon oncle est mort, sa richesse a disparu, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Ne dites pas cela. Je ne laisserai pas le neveu d'Orlan gâcher sa vie. Et même si la plupart des villageois obtiennent vite ce qu'ils doivent à votre oncle, je n'ai pas l'intention de les rejoindre ici. Je suis le Castellan et ma parole a toujours le poids, du poids, pardon. Alors dites-moi, pouvez-vous bâtir votre propre fortune Je peux fabriquer des outils ordinaires, je peux aller chercher le nécessaire dans la nature, je sais compter et faire, des tr et faire du troc. C'est suffisant. Je n'ai peut-être pas de biens ou d'or à offrir, mais vous pouvez avoir autant de terre ici que vous le souhaitez. Pas vendu, mais accordé pour la vie. Construisez une maison, faites pousser des légumes, gardez du bétail et suivez le rêve de votre oncle. Vous êtes sérieux, ma propre terre, autant que je veux Autant que, vous, êtes, que vous, vous en faites, bon usage mon garçon, et tant que vous payez vos taxes, bien sûr. Je comprends, avez-vous des conseils à me donner pour commencer Vous pouvez abattre des arbres pour construire une, votre maison, le réseau, le réseau pousse au bord de la rivière, il sera parfait pour le toit. Avez-vous de la nourriture avec vous Pas tant. Si nécessaire, vous trouverez plusieurs vendeurs dans notre village. Si vous n'avez pas d'argent pour la nourriture, vous pouvez toujours chercher les champignons dans la forêt ou chasser des animaux. Je pourrais peut-être gagner des pièces d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, vous pouvez parler aux gens d'ici ou d'autres village. Peut-être que quelqu'un paiera pour votre aide. Merci beaucoup pour le conseil, étant pour moi de trouver le bon endroit. Alors, on m'a donné le maillet. Laissez-moi voir. J'ai quelque chose de spécial pour vous. C'est le maillet que votre oncle a utilisé pour construire la maison dans laquelle il a vieilli. Quel meilleur outil pourriez-vous utiliser pour construire votre première maison ici Merci beaucoup, à la prochaine. Alors ça, on va passer les explications. Donc, il faut qu'on ramasse des bâtons, etc. Donc, moi, au niveau de la map, en tout cas, si je regarde, je vais réfléchir où je vais me mettre. Voilà, donc, euh, honnêtement, si on regarde la map... Euh, pour être à peu près au milieu de toutes les villes, hein, sans compter Ornica et Gerizika qui sont quand même beaucoup plus éloignées, on est quand même beaucoup amené à aller, comme je vous l'expliquais, à Branica, Barnika, Ronica. Euh, donc je pense que me mettre ici, ou ici, voire ici, est une, est une bonne chose. Parce qu'après on a le TP pour les taxes, on a le TP qui nous ramène à, au début du jeu, là, là où on commence. Donc c'est pas gênant, c'est sûr il y a le chemin retour, mais bon. Alors, je sais pas trop. Euh, je pense que je vais me mettre par là. Ici. Je serai à peu près à égale distance de, de toutes ces villes-là. Et euh, bon, c'est sûr qu'après, ici, c'est pas assez plat. Donc on est embêté pour poser les constructions. Sinon, il est vrai que le lac, là, est très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a les montagnes à côté. Donc, euh, ouais, je pense que je vais me mettre un petit peu par là. Mais bon, on va voir ça après. Donc on avance. On va ramasser tout ça. On verra les quêtes après. Alors, on va se ramasser des bâtons. On va se rapprocher doucement de l'endroit où, euh, où on va s'installer. Alors, il nous faut des pierres. Alors... Mmh, mmh, mmh. Je sais pas trop comment je vais vous, euh, vous combler un let's play comme celui-ci parce qu'en fait c'est beaucoup de il y a beaucoup de recherches à faire il y a beaucoup de tiens on va en profiter pour ramasser les champignons. là parce que c'est ça va nous montrer monter notre côté survie de récolter les champignons puis en même temps ça nous fait même si c'est ses pas grand chose, ça nous fait un moyen de, de commencer à manger. Euh, je sais pas trop comment je vais meubler le, le fait de, de, de, de vous expliquer les choses ou de parler en même temps. Parce que bon, c'est pas un jeu où, où on a tendance à beaucoup parler, faut quand même être honnête. C'est plus un jeu où on se balade, où il y a beaucoup de choses à faire. Et il va y avoir des moments où je ne vais pas savoir quoi vous dire quoi, mais à part vous laisser regarder euh... ben vous me direz ça de toute façon dans les commentaires, au niveau des baies on est elles sont pas mûres donc alors on va avancer est-ce que je peux me faire euh... au niveau des armes encore faut trucs que je me rappelle comment on fait euh, compétences, journal, au niveau de la carte, gestion, technologie, évidemment, on a tout à zéro. Je ne sais plus comment on fait. Euh... Ah oui, ça y est, là où. oh mon dieu ça y est, je suis perdue, j'ai tout perdu, je sais plus faire. On va sur une hache. Ok. Euh, on va continuer à ramasser. Il nous faut... Euh... J'avais une pierre. Hop. Hop. ça me fait bizarre de recommencer depuis le départ hein, vu les parties où j'en suis j'ai l'impression d'être toute nue <rire> euh, c'est assez spécial de recommencer alors Ah oui, j'ai qu'il était à moitié asthmatique, notre perso. Euh... J'aurais bien tenté... Euh... Je voudrais voir si là-bas, de l'autre côté, c'est plat. Bien choisir son emplacement dès le départ, où vous allez vous mettre. Que ce soit au niveau de vos chasseurs, après, qu'il de quoi chasser, etc. Sans pour autant vous faire attaquer toutes les deux secondes. Euh... Là, on a du... Dû... On a aussi de la de la paille. Est-ce que c'est plat ici C'est à peu près plat. Est-ce qu'on n'est pas trop embêté par les pierres Au début, on Il tient... faut vraiment étudier votre début de partie, et savoir où vous allez vous installer de façon et là il y a beaucoup de rochers qu'on pourra pas enlever. Donc euh, vraiment trouver un coin. Euh, donc avec une route extra donc sinon là ce coin là me, ne me va pas. Donc euh, je vais aller de l'autre côté. Hop, l'eau. Euh, ouais, plus de l'autre côté. Ah, maintenant, on voit les poissons. Ah oui, c'est vrai qu'avec le patch qu'ils ont fait maintenant avec la pêche, on peut... Euh, ouais, c'est vrai, j'avais zappé ça. Je n'étais pas revenu sur le jeu, donc... Euh, il va boire un coup. Il que je teste si on peut, à la lance, les... Les quicks <rire> Les quicks, à voir. Alors, euh... je mettrais bien un croisement, ici par exemple. Sachant qu'on va complètement découper la forêt. Euh, je pense que là, on est pas mal. Au niveau du croisement, ici. Allez. On va le faire là. Alors, alors je vais faire un mix entre la manette et le, et le clavier. Ok. Oops. Donc oui, tous vos commentaires, effectivement, bon, je me suis dit, je leur fais un let's play, je leur fais pas, je fais gaffe qu'il n'y ait pas de mur, parce que je ne veux pas abîmer les coins où il y a les murs. Euh, Est-ce que je leur fais un let's play là-dessus Est-ce que je leur fais pas Il y en a tellement, mais vous avez été tellement nombreux. J'ai d'ailleurs été très, très surprise du, du, du, du, du nombre de personnes qui m'ont remercié pour mon tuto. Euh, J'ai trouvé ça vraiment super sympa de votre part. Et j'ai vraiment été surprise de l'ampleur de la chose, honnêtement. Voilà. Donc à la limite, je pense qu'on a de quoi... On va dégager là. De toute façon, on a 5 arbres à couper. C'est le quatrième. Ok. Euh... Voilà. Allez, temps bas. Alors les premiers mois, de toute façon, vont être euh, autant pour vous comme ça l'a été pour vous. Ils vont être compliqués. Euh, au début, on n'a rien. On... On va dire que vraiment notre partie commence euh, quand, euh, ben, quand, tout simplement, euh, on commence à voir le faire, pour être honnête avec vous. Donc, au niveau de la gestion, inventaire, compétences, alors il y a les compétences aussi, on n'a pas de points pour l'instant. Ok, technologie. On n'a rien débloqué encore, c'est normal, c'est le début du jeu. Donc, on va faire notre petite maison. Hop. Alors, pour ça, il me faut 6 bûches. Alors, hop, hop, hop, hop. J'espère que je ne suis pas trop lourde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, alors, vous avez été nombreux à me poser la question, est-ce qu'on peut déplacer les bâtiments Pas du tout. Donc, essayez de vous faire une idée de ce que vous allez faire d'avance, parce que vous ne pourrez pas euh, déplacer vos bâtiments par la suite. Euh... On peut les casser pour les améliorer, mais on ne peut pas les les bouger je pense que là notre petite maison elle peut être bien alors hop hop voilà j'ai une pigne de trucs qui me dérange évidemment voilà. de toute façon on restera pas là euh, hop Ok, alors, qu'est-ce qu'il me faut Il me faut le marteau. Hop, inventaire, donc le maillet. On va l'équiper en deux. Alors, pour l'équiper, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le maillet, vous appuyez sur la lettre F et vous choisissez quel, à quel endroit vous voulez le mettre. Et après, c'est la molette de la souris que euh, vous allez euh, changer vos outils. Là, il y a deux possibilités pour vous. Soit vous commencez avec une maison qui est euh, je veux dire, basique, en bois. Soit vous pouvez déjà commencer avec une maison en pierre. La différence, vous me direz, elle est ouf, C'est-à-dire que si vous voulez isoler une maison qui va être en bois, il va falloir de l'enduit, ce qui demande énormément de, euh, de terre à la particulière à chercher. et C'est très lourd à transporter. Soit vous pouvez faire directement une maison en cailloux. Euh, mais ça demande énormément de pierres. Donc, euh, moi, je préfère toujours commencer avec la maison en cailloux. Voilà. Alors, je sais, ça me demande de, de trouver beaucoup de cailloux. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on va prendre nos bûches. Voilà. utiliser nos bûches et puis bien évidemment hein, je vais chercher de la pierre pourquoi parce que en fait pour isoler une maison en bois l'enduit euh, n'est pas rentable voilà tout simplement oui je vais manger s'il me met des tutos toutes les deux secondes donc pour ça ben moi là sans la... Alors, je quitte la manette vous mettez sur E et vous choisissez donc ici il y a une fenêtre donc on va mettre une fenêtre hein, comme ça voilà euh, je suis toujours. Et vous choisissez si vous voulez les murs en bois, les murs à. Voilà. Donc hop. Et ici, vous mettez. Moi bon, je mets murs fenêtre. Donc il me faut deux bûches. Pourquoi Parce que je vais être moins embêté l'hiver. Alors ça va me prendre plus de temps pour construire ma maison. Certes, mais euh, je serai mieux isolé dès le départ. remarque que je retrouve les mécanismes, c'est pas évident. Alors ici, donc pareil, eux là, c'est un mur plein. Donc hop, mur en pierre. Okay. Je vais aller chercher mes autres bûches. J'ai déjà toutes utilisées Après, vous pouvez tout à fait commencer avec une maison en bois, c'est pas le problème. Seulement, au niveau de l'enduit, euh, ça va être un problème. Et puis, dès le début, avoir une maison comme ça, qui est déjà en pierre, ben, ça va pas mal vous aider. Surtout au niveau du bois de chauffage. Donc, on va repasser, il faut que je coupe un arbre. On va repasser ici. derrière donc après avec la pelle on pourra enlever les souches donc au début alors ici donc je fais éditer je choisis mur et je choisis mur en pierre et ici pareil nionc, nionc, nionc, nionc. ici je fais E, je fais là mur mais là, il y a une fenêtre, donc on va aller là-haut. Alors, pas fenêtre en, en torchis, mais fenêtre en pierre. Voilà. Pareil ici. Donc, mur en pierre. Par contre, évidemment, le toit, ce sera euh, en paille, puisque je n'ai pas encore, à moins que je débloque la technologie, mais je n'ai pas encore la possibilité de... De mettre des planches. Oui, il va faire doudou mon perso. Ne t'inquiète pas, le jeu. Alors, euh... alors des cailloux. Alors, on va se faire aussi, on va en profiter pour euh, ramasser champi. Alors, au début, on les garde pour nous, mais après, ça peut servir à, être, à vendre et ça montre surtout votre compétence de, de survie. Donc... Euh, c'est pas à négliger. Alors, par contre, il va me falloir une certaine quantité de cailloux. Ce que je ramasse aussi beaucoup dès le début, c'est le mine pertuis. Le mine pertuis, il sert contre l'empoisonnement. Mais il faut être honnête, dans le jeu, on ne s'empoisonne pas beaucoup. C'est une source de revenus assez importante. Euh, à 5 pièces, le mine fortuit, vous en trouvez partout. Donc, euh, euh, allez-y, quoi. À ce niveau-là, on va récupérer les champis. Après, comme je vous expliquais, chacun a sa manière de jouer. Oh, j'ai ramassé des, des baies, je ne voulais pas. Euh, donc, j'ai pris un point en survie. Tout ça parce que je ramasse les euh, les champignons. Et puis, ça va me permettre à moi aussi de, de remonter ma faim. Alors là, j'ai fait gaffe, vous voyez, parce que vous voyez tout ce plan de de baies là. Je, vais, je ne veux pas le perdre. Voilà, C'est une source de... Pour moi de, de choses importantes alors euh, on va les boire un petit coup voilà, on prend le pertuis au passage alors euh, pour manger donc comme vous hein, au départ j'ai les mêmes choses sauf que j'ai champignons en plus et je vais les manger Alors, on dirait, mais oui, mais pourquoi tu t'embêtes dès le départ à euh, faire euh, une maison en pierre Parce que tout simplement, euh, sinon, vous serez obligé après de la casser pour la passer au niveau supérieur. Donc, euh, autant dès le départ se faire une maison en pierre et euh, on est tranquille, quoi. Donc, enfin euh, moi, c'est ma vision de la chose. Donc, euh... hop. Euh... Pierre, mine pertuis, comme ça je pourrais déjà revendre cela. On va aussi en profiter pour se faire hein, en déblayant euh, là-bas, en cherchant nos pierres. Hum, on va couper là. On va en profiter pour se faire des lances. Ce qui va nous permettre de chasser. Alors moi, personnellement, dans toutes mes parties, c'est peut-être un défaut que j'ai, c'est tout, tout ce que j'ai dans les jeux de survie, euh, je n'aime pas trop jouer à l'arc. Et euh, je joue plutôt au lance et, euh, et je trouve que même dans ce jeu-là, on s'en sort beaucoup mieux à lance qu'à l'arc. Mais ça, ce n'est que mon avis à moi perso. Alors, on va la ramasser. Hop et là, on va transformer. Hum, c'est pas dans ça, si. non c'est là. Voilà. On va se faire des lances. Alors, euh, pour en faire. J'ai 8 bûches. Donc, je vais pas mon faire. Euh, je, on pourrait faire 8 bûches. Vous voyez, vous appuyez sur R. Et puis, ça va les enchaîner. Donc, nous, on va se faire. Euh, on va dire euh, 4. Donc, on peut déplacer avec D. 2, 3, 4. Euh, voilà. Ok, bon, là il fait nuit, je ne vous cache pas qu'on n'y voit rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher ici tout ce que j'ai en trop dans mon inventaire qui peut me gêner. C'est-à-dire les bûches. Euh, inventaire, je vais y arriver, hein. ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est X. Vous appuyez sur X, vous appuyez sur D. J'ai 71 bûches, la vache non, c'est des bâtons. Hop, accepté. Les bûches, j'en ai quatre. Voilà. Les pierres, j'en ai trois. Donc, je peux peut-être les poser. Voilà. Et puis, tranquillou, on va revenir vers notre... Est-ce que je pourrais faire une torche on a la compétence Donc, euh, alors, on l'a en survie euh, on va le mettre en connaissance de survie je pense que c'est le mieux au départ pour commencer et ensuite on mettra notre prochain point dans euh, ici là sens de la survie on détectera comme ça de loin les, les champignons et tout ça alors, est-ce que je peux me faire une torche Je ne pense pas parce qu'il me faut de la paille. Et la paille, je ne l'ai pas ramassée. Alors, hop, on va courir vite fait. Tout en continuant de... Alors, c'est un peu noir pour vous. Donc, ce que je vous propose, c'est... Euh, je vais ramasser de la paille, je finis la maison et euh, je vous retrouve après. Euh, une fois la maison construite on se retrouve juste après à tout de suite ok donc on se retrouve la maison est terminée ça m'a pris une nuit donc euh, voilà, j'ai cherché des pierres euh, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre euh, j'ai euh, donc mes lances euh, j'ai dû refaire un maillet la torche je l'ai euh, j'ai ramassé pas mal de mines pertuis. vous voyez j'en ai trouvé 73 à 5 pièces vous voyez que ça va faire plus d'argent les champignons, je vais les manger tout de suite. Euh, J'en ai encore 4 pierres, des bâtons, de la paille. Ok. Donc en compétence, ce qui fait que cette nuit d'avoir cherché euh, pas mal de pierres euh, plutôt que faire en bois, euh, ça m'a permis de débloquer encore plus de points euh, puisque j'ai euh, ben, pas mal récolté de champignons et j'ai pas mal récolté de mille pertuis etc et à ramasser de la pierre ça va monter euh, tout le côté extraction donc on va mettre notre premier point ici et en survie donc le deuxième on va le mettre dans le sens de la survie voilà. ce qui va nous permettre d'avoir ce que j'appelle l'œil bionique voilà donc là maintenant on a notre petite maison qui est faite donc en pierre et non pas en bois donc ici je vais ouvrir et je vais poser dedans ce que j'ai pas besoin alors on va mettre euh, ça, euh, la viande séchée, j'en ai pas besoin, euh, les bâtons, la paille, les pierres, voilà, hop, donc on est un petit peu fin, on va aller au village en courant, où j'aurais pu me TP aussi. Mais ça me permet sur le chemin de regarder. Hop. Si je ne trouve pas du mine pertuit euh, ou autre, je ne sais plus d'ailleurs quelle touche c'est. Vous allez dire, mais c'est pas possible. C'est ah, pas, pas, pas elle qui a fait un tuto. Mais si mais je ne me rappelle plus les touches, quoi. C'est le problème, il est là. Euh. Donc, je vais, je vais revenir au village, vendre tout ce que j'ai là, le mine pertuit, etc. Pareil, les bâtons, euh, ça a l'air tout bête, mais euh, au début, vous êtes nombreux à vous embêter, tout simplement à faire des... Euh, comment dire, des haches, euh, AH, des outils, etc. Moi, dès le départ du jeu, euh, je ne me suis pas pris la tête. Ce que j'ai fait, c'est j'ai ramassé des bouts de bois, Euh. L'un dans l'autre, c'est beaucoup plus rentable. Un bout de bois, c'est une pièce. Euh, donc, euh, vous en ramenez 100, ça fait 100 pièces. Donc, vous allez automatiquement aller beaucoup plus vite pour gagner de l'argent. Moi, c'est comme ça que je fais. Vous vouliez que je vous fasse un let's play en hein, vous expliquant comment moi je joue, comment je suis arrivé à faire comme ça. Bah, tout simplement, au début, moi, je n'ai pas fait comme tout le monde, évidemment, hein, comme d'habitude. Hein. Donc là, vous voyez sur le chemin, hop, j'en profite. Hein. Je ramasse des champignons. Pour ceux qui me posaient la question, voilà, quand vous faites une maison en pierre, le problème étant que vous allez devoir ramasser de l'argile. Pour ça, il faut une pelle en bois euh, pour pouvoir la ramasser. Seulement, il n'y a à côté de vous que 4 ou 5 plants et ça repousse, ça, ça réapparaît à toutes les, 4, toutes les saisons. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est n'est pas rentable enduit. Euh, donc là, ma maison, elle est déjà en pierre, ce qui l'isole déjà un petit peu. Et après, ce sera quand j'aurai l'abri d'excavation que effectivement je pourrai poser l'argile pour pouvoir l'isoler carrément. Et, euh, mais c'est beaucoup plus beaucoup plus rentable. Donc en une nuit, j'ai fait ma maison. Donc je vais aller au village vendre ce que j'ai ramassé, tous les mines pertuis. Hein, et je pourrais aussi encore tourner là un petit peu pour en chercher avec vous. Euh... Je sais plus du tout qu'elle est euh, faut que je regarde. Je m'excuse pour ça, je sais plus du tout. Euh, L'œil bionique. <rire> euh, la Stab, gestion technologie, sauter pire euh, Mode d'inspection. Alors. Continuer. Voilà, c'est halte. Donc, ça touche halt. Vous voyez, des mines pertuis. là, vous pouvez voir le plantain, vous pouvez voir tout ça. Et tout ça, ça va vous ramener énormément d'argent. Le plantain, le plantain d'argent, ouais. de d'argent. Le plantain, vous le gardez pour vous. Voilà. Euh... Au début, nourrissez-vous de champignons, de choses comme ça. Essayez d'économiser votre nourriture. Et surtout, surtout, le plus important, c'est de prendre votre temps. C'est pas limité du monde. Vous avez une maison euh, pour l'hiver. C'est déjà, euh, déjà pas mal. Alors, euh, on va manger nos petits champignons. On dirait pas, mais quand on en a beaucoup, euh, ben, je peux vous assurer que les champignons, hein, ça nous dépanne pas mal. Alors, ici, on a du minepertuis. Ici, on a du minepertuis. Ce sont les petites fleurs jaunes là. Alors, vraiment, si vous arrivez à vous empoisonner dans le jeu, je ne sais pas comment vous faites. Mais euh, voilà, moi le mine pertuit, je le vends et à 5 pièces l'unité, euh, ça vaut le coup quoi. Ça vaut sincèrement le coup. Alors, pour l'instant, je ne vais pas me pencher sur les quêtes. Je vais plutôt me pencher à, euh, après à faire le champ, mais ça, ce sera dans un autre épisode. Là, euh, je vous montre un petit peu comment gagner de l'argent assez rapidement. Alors, après, ce que je vous conseille, voilà, vous ramassez des bouts, vous voyez, des bouts de bois comme ça. On commence à avoir un petit peu soif, un petit peu faim. Hop Vous voyez, en très peu de temps, on a déjà débloqué euh, deux niveaux ou trois niveaux en survie. Et, le niveau, euh, et un niveau d'excavation parce qu'on a construit la maison. Donc après, ce que je vais me pencher, euh, c'est commencer à regarder dans le village, au niveau des PNJ, euh, leurs compétences. Voilà, euh, Parce que j'ai pas envie de prendre euh, ben, quelqu'un qui est nul. Puisque la première des choses, ben, ça va être dès le début du jeu. De dragouiller pour trouver sa future dulcinée. Donc, alors, on va aller voir, on va déjà aller vendre ce qu'on a sur nous. Surtout que tout, comme vous le savez, en automne, le premier jour d'automne, on aura les taxes à payer. Donc, c'est pas la peine de, de, de, de faire 50 millions de choses à la fois. Alors, montrez-moi vos marchandises. Donc, on va lui vendre le mille-pertu, on en a 89$. Donc, hop, ça fait 178 pièces. On a 56 bâtons. Voilà. Euh, on avait ramassé par erreur des murs, pas murs. Donc, ça, on va lui vendre, on n'en a pas besoin. Le plantain, le garde, Vous voyez, on est déjà à 288. Donc, ce que je peux me permettre de lui prendre, c'est des petits pains comme ça. Ça va. 20. Elle en a deux. Euh, on va lui en prendre... Euh, allez. 5. Voilà. Euh, on va discuter déjà. Voilà. Avez-vous une minute Il fait beau aujourd'hui. Ok. Je m'en vais. De toute façon, elle n'est pas une des euh, dragables. Alors, quand vous appuyez sur la touche Alt, vous pouvez voir aussi les noms des PNJ. C'est beaucoup plus facile pour vous pour trouver les quêtes. Donc, on va sortir. Et ici, autour du feu, généralement, on trouve les PNJ qu'on peut recruter dans notre village. Alors ici, on a Odo à droite et on a euh, Ingarda. Bon, Ingarda, moi, la première PNJ que je vais recruter, c'est une niveau 3, mais surtout en champ. Donc euh, là, ce n'est pas le cas. Elle est en survie et elle est en excavation. Par contre, dans les agricultures, elle n'est que niveau 2. Tout ça, attention, ça vous mange de l'énergie. Donc là, je ne sais pas. Il faudra revenir le soir. Alors, peut-être que je vais aller m'acheter vu que j'ai des sous. Il faudrait que je boive avant. C'est pour le premier champ. Hop. Excusez-moi, on m'appelle sur Steam en même temps et je ne répondrai pas. Je vais manger un petit, un petit pain plat. Voilà. On pue un petit peu. Un petit peu. Mais bon, on euh, ne va pas en tenir compte qu'on ne sent pas bon. Alors, on va continuer nos, nos petits bouts de bois. là. ça va très vite. Ça va beaucoup plus vite que s'embêter à faire des haches euh, ou des couteaux. Alors, à une, une unité, un, une pièce, le, le bois, le bâton, euh, vous imaginez sur vous la quantité que vous pouvez emporter, euh, ben, automatiquement vous allez vite, vite, vite, vite avoir des sous. Puis ça vous permet ben, de, de, de monter votre survie en récoltant ben, ce que vous trouvez sur le sol le mine pertuit, les champignons quand c'est la, la, la saison. Euh, des cailloux, quand il y en a besoin. Euh, là, par ma vous voyez, je vais prévoir un caillou supplémentaire. Voilà. Je vais me la faire tout de suite, comme ça, pas de souci. Alors, la hache, il me faut deux pierres. Donc, il me manque une pierre de plus. Donc, on comprend son temps, tout simplement, dès le départ. Et essayez de visualiser dès le départ ce que vous voulez vraiment. Comment vous allez agencer votre, euh, votre village Parce que je vous le répète, la question m'a été posée. Vous ne pourrez pas euh, déplacer les bâtiments. Vous allez être obligé de les casser. Voilà. Donc, si vous ne laissez pas la place euh, pour... Euh, quand, par exemple, vous allez avoir l'atelier, st le, le, le stockage niveau 1 qui est un petit peu plus petit, le 2 étant un petit peu plus grand... Le problème que vous allez rencontrer, c'est que vous ne pouvez pas le mettre au même endroit. Ça risque de vous embêter pour votre village. Donc, euh, bon. à vous de voir. Mais il faut vraiment visualiser dès le départ ce que, comment vous allez organiser votre village. Les champs, eux, on peut les bouger. Il n'y a pas de problème, hein, ça vous le savez. Les champs, on peut les détruire et... Euh, et en remettre et les bouger ailleurs, voilà. Mais les bâtiments, non, c'est pas possible. Alors, on va aller voir notre ami qui est là qui vend euh, de l'engrais. Donc, on va lui parler. On va lui demander d'abord de nous montrer ses marchandises. Donc, il vend de l'engrais, ce qui va nous être nécessaire pour le départ. Donc, euh, je vais lui vendre les bâtons. Voilà, alors euh, on va commencer avec un champ, on va dire de 4 par 4, euh, je ne sais pas trop, je réfléchis, euh, 6 par peut-être, 6 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 par 6, donc il me faudrait 36 engrais, est-ce que je vais avoir assez il me faut que j'achète les graines euh, il y en a que 21 et 21 ça fait 210 euh, donc on va faire euh, si c'est pas assez donc on va on va continuer à vendre des bâtons alors il faudra qu'on fasse un piège à lapin aussi et bien sûr on va voler ben oui, ça fait partie du jeu, c'est ce que je vous disais, il va falloir voler. Ça c'est la nuit, hein. on vole la nuit, on essaye de ne pas se faire choper. Et tout ce que, ben tout ce que, on va arriver à grappiller la nuit, ben, c'est des choses qu'on n'aura pas euh, à faire, déjà à utiliser dans nos compos, puisqu'on les aura, ça peut nous aider. Mais, euh, alors, si par exemple je viens à voler ici, je ne peux pas revendre l'objet volé dans cette ville D'accord Ils ne voudront pas me le racheter. Par contre, je peux, je peux le vendre dans une autre ville. Vous ne pouvez pas, en fait, euh, quand vous voulez un objet, pour vous faire de l'argent, hein, des planches, euh, tout est bon. Euh, ben, tout simplement, vous pouvez le revendre dans une autre ville et non pas dans la ville où euh, vous avez volé. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est aussi un bon moyen de gagner de l'argent. pain. donc là j'ai qu'une seule nuit hein, qui est passée donc euh, voilà aider les voisins en quête on verra ça après on va se faire notre champ d'abord et puis après on fera la, la quête d'aider le voisinage donc, 100 bâtons, c'est 100 pièces. c'est voilà. Et vous embêtez pas à aller euh, utiliser les pierres, etc. Euh, pour vous faire des couteaux, des machins, des trucs. Ça ne vous, empo... ça ne vous apporte pas vraiment grand-chose au niveau des compétences. Ça ne vous les fait pas monter plus vite, de crafter des couteaux, etc. Alors que là, bah, vous allez gagner un temps de fou en, en ramassant des, des, des, des petits bouts de bois comme ça. Combien j'en ai là euh, on va manger euh, tout, non on va pas manger j'en ai 122 122 ça fait 122 pièces donc on va continuer hop hop Il faut vraiment pas hésiter à prendre votre temps. Euh, le seul truc qu'il faut que vous vérifiez, c'est votre faim, votre soif. Et euh, quand vous commencez votre partie, en général, vous pouvez toujours trouver euh, comment dire, euh, des champignons. Et je vous dis que les champignons, honnêtement, ça vaut le coup. Euh, après, quand vous, serez, quand vous verrez, quand on sera dans une partie un petit peu plus avancée, euh, effectivement là après je vais pas m'embêter à, à, à faire ça donc euh, les champignons et tout ça euh, n'auront plus aucune utilité puisque dans les recettes d'accord, regardez la lumine pertuis il y en a partout donc pour l'instant j'en suis pas à faire connaissance avec mes voisins je suis déjà à essayer moi de me faire de l'argent pour avoir mon champ voilà. Et franchement, le mine pertuit, ça par contre, c'est une chose qui vaut énormément le coup. Alors la nuit commence à tomber. Hop. Voilà, on ramasse les, les, simplement les branches. C est, c est, c est... Et en même temps, vous regardez par terre si vous voyez des champignons, des choses comme ça. C'est vous qui voyez où vous mettez vos priorités de, dans le jeu, comment vous voulez monter vos compétences, quelle compétence pour vous est la plus urgente à monter, bien qu'elle soit toute importante. Mais c'est un jeu, je le répète, où il faut prendre son temps. Pourquoi Parce que la, la moindre erreur euh, bah, va être fatidique, dans le sens où euh, bah, vous allez euh, peut-être vous tromper, dire Ah, j'aurais pas dû faire ça comme ça, vous allez casser. Vous devez refaire, résultat, les ressources, on ne les récupère pas, vous le savez. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous aurez utilisé des ressources pour rien. Donc, il euh, faut vraiment faire attention. Et euh, je vous dis la maison, faites-la, faites une maison dès le départ. Alors, oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est un jeu où on prend son temps. Euh, c'est une maison que vous n'aurez pas à améliorer, à part euh, niveau 2, pour qu'elle soit beaucoup plus grande. Donc là, j'ai du plantain, mais le plantain, euh, c'est plus pour m'aider à moi, euh, quand on perd de la vie. Là, il y a du mine pertuit. Le début du jeu est, faites votre maison, le champ, d'accord, dont vous allez vous occuper, et commencez à chercher votre futur dulciné, en fonction des compétences. Alors, les compétences, on les a vues, comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, je prends toujours, toujours, toujours en premier euh, une, une qui euh, a au moins la compétence champ niveau 3. Voilà, donc, euh, on va retourner vers le village si je ne m'abuse. Je me suis un peu éloignée, mais bon. Voilà. Alors, je peux pas courir. Je suis un peu trop lourde. Je sais pas combien j'ai de bâtons. Mais je dois en avoir un paquet. Euh, hop. Alors, on est à la deuxième journée. On a notre, notre maison qui est faite. Elle est en pierre. On a de quoi manger. Il n'y a pas de soucis. Donc là, on va aller vendre ce qu'on a sur nous. Alors, bien sûr, si vous avez chassé déjà dès le début de votre partie, c'est pas la peine de, de, de comment dire d'acheter de, de, les petits pains comme moi j'ai fait. Mais moi, je ne commence pas par la chasse. Voilà, je ai pris deux petits pains, ça remonte bien. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, euh, on va aller vendre ce qu'on a, donc nos bâtons. Hop, là, vous voyez, encore un mille-pertuis. Alors, montrez-moi vos marchandises. Alors, qu'est-ce qu'on a à lui vendre On a 225 bâtons, donc ça fait 225 pièces. Hop euh, tuk tuk, on a le 1000 pertuit 32. Hop. Alors là, le, le prix est un peu en chute parce qu'il est à 2. Donc, normalement, il est à 5. En fait, vous voyez, on est déjà à 496. À la limite, la pierre, je peux même lui donner. Voilà. Donc, euh, on s'en va. Et on va aller voir autour du feu, là, parce que c'est le soir, surtout, qui se regroupe. Alors, on en a ici. Mais bon, nous, c'est une dulcinée qu'on veut trouver en premier. Donc, ici, on a euh, Dobromira, mais non, elle n'est pas recrutable. Alors, ici, en tant que demoiselle, on a Ingarda et Rudolfina. Alors on appuie sur Alt. Alors, euh, Ingarda, non. Et Rudolfina, je crois qu'elle est trop, trop vieille ou je ne sais pas, on va voir. Alt. Alt. On va quand même parler à, à Imgarda. Alors, euh, avez-vous une minute Comment allez-vous ces temps-ci Approbation 60. Euh, avez-vous une minute Le travail. C'est dur et ça, j'aimerais pouvoir travailler dans un endroit confortable comme la couture. Alors, cette phrase aussi, on l'a souvent. Même quand elle dit « travaille dans la couture », elle vous demande d'y travailler alors qu'elles y sont. Alors, on va essayer de monter un peu plus. On est à 55% d'affinité. Donc, elle ne veut, veut plus parler avec nous. Ok, on va... Ça, c'est pour la future épouse, mais ça ne sera peut-être pas elle. Ici, euh, vous avez une minute. Je reviens de mon travail dans les champs. Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Ça, c'est pour monter le côté diplomatie. On va aussi parler aux messieurs. Bonjour, c'est Alvin. Donc, bonjour, je m'appelle Rassimir. Ah, salut, je suis Halloween. Je ne te reconnais pas, tu es nouveau ici. Je suis venu ici du Sud. Je suis à la recherche d'un nouvel endroit où je pourrais commencer une nouvelle vie. Rappelez-vous, il y a deux personnages importants dans votre jeu. C'est Unighost et Halloween. D'accord Qui vont vous débloquer les bâtiments. ou Qui vont vous donner des quêtes autres que des quêtes secondaires à faire. Donc, euh, on, on vient de faire connaissance avec Alvin. Donc, euh... Ah Eh bien, bonne chance. Cela ne vous ennuye-t-il pas. Euh, chaque jour, je... Euh, je si j'étais vous, je, je mourrais d'ennui. Parce qu'il lui dit, chaque jour, je cultive des champs. En fait, je fais la même chose tous les jours de l'année. Ouais, D'année en année. Donc, euh, cela ne vous ennuie pas. Euh, si j'étais vous, je mourrais d'ennui si je faisais que ça. Euh. Bien sûr que ça m'ennuie. Combien de temps pouvez-vous faire la même chose dans la vie, encore et encore Mais la famille a besoin de mon aide et je fais de mon mieux. Vous êtes offensé Désolée. Euh, c'est bien. En plus de ça, euh, le manche m'a foutu faux, c'est cassé. Maintenant, il faut encore plus de temps pour récolter les cultures. Je pense que je sais comment vous aider dans ce domaine. Je reviendrai bientôt. Voilà, hop, on a commencé l'histoire d'Alvine. Alors, on va parler avec Odo. Avez-vous une minute, le travail. On est à 55. Euh, je reviens de mon travail dans les champs, 57. Ah, et ils ont assez discuté. Ok, alors, les petites astuces, euh, ici, on va regarder s'il y en a. Pas, euh, qui sont recrutables, on va quand même parler à la ah ben, elle a des pop euh, mademoiselle. Non, elle va plus vouloir me parler parce qu'elle a oublié. Voilà, donc ici, Ingolf, avez-vous une minute? Il fait beau aujourd'hui. Avez-vous une minute? Récemment, je me suis mis à la chasse. Désolé, je suis pas grand chose à ce sujet, mais qu'est-ce que je... je ferai pour avoir du chevreuil si savoureux? Désolé, de quoi parlions-nous? Avez-vous une minute et le travail, voilà, moins, moins 5. Donc, hop. Ok. Donc, là, on a soif, on va les boire un coup. On a ici voilà, du mine pertuit. On va ramasser. Alors, au début aussi, on vous demande de ramasser de la paille. N'hésitez pas à en ramasser plus que ce qui vous est demandé. Pourquoi Parce que ça va vous monter aussi votre survie. Voilà, donc euh, n'oubliez pas ça. Alors, euh, on va aller boire un petit coup. Et on va manger un petit bout. On a un champignon, on va le manger. Et on va manger un petit pain plat. Voilà, ça nous remet bien. Alors, euh, il faut qu'on se fabrique un couteau en pierre. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de se faire ça, là, tout de suite Il nous manque 5 bâtons et 2 pierres. OK. Eh bien, on va regarder ça. Les bâtons, c'est parce ce qu'il manque. Les pierres sont plus embêtantes à trouver. C'est pour ça que moi, je trouve magnifique la saison de l'hiver. Donc... Euh l'hiver vraiment est magnifique dans ce jeu n'hésitez pas à vous faire des captures de votre écran en saison hiver c'est super joli alors des bâtons. 1 2, on a de la pierre 3 on en a plein hein, à côté de la maison là bas mais bon vu qu'on est dans le coin 4 Cinq. Alors, se faire un couteau, voilà, tendre un piège à la lapin, pour ça, il faut revenir, chasser un animal et survivre pendant une saison. Ok, donc, euh, ce que je voulais vous montrer, donc, les premières nuits, hein, tant que vous n'êtes pas capot, euh, profitez-en, ramassez un max de choses que vous allez revendre. Parce que c'est ça qui vous permet d'avoir de, de, de, de l'argent au début. Parce que après quand vous aurez le fer, franchement, vous allez... C'est finger in the noise après. Quand on, a le, quand on a le fer, on se fait très très vite l'argent. Et si j'ai un conseil à vous donner, quand l'hiver arrive, et que vous savez que, enfin, ramasser un max de bois l'hiver... Euh, pour tout simplement euh, pouvoir les, les revendre les petits bâtons là pour payer vos taxes vous allez voir que ça va très très très vite hein, avec le, à ramasser simplement des bouts de bois comme ça là plutôt que s'embêter à faire comme j'ai vu euh, des couteaux, des haches alors oui ça ramène plus d'argent tout de suite mais ça vous demande plus de compos alors que là vous allez ramasser tout un tas de bois et de choses qui vont vous permettre, dès le départ, allez, niveau survie, encore un niveau. Donc, si je vais là, donc en survie, on peut passer, donc, il faut au moins avoir mis un point dans le niveau 1 pour pouvoir mettre dans le niveau 2 et après dans le niveau 3. Donc, on a quoi euh, qui est dispo Alors, on a euh, insensible, 2 degrés, meilleure tolérance à la température. Pour l'instant, c'est pas une urgence. Survivant, 10% de perte plante de la, de la nourriture et de l'eau. Pêcheur, c'est au niveau 3, on, peut, on, on pourrait le faire, niveau 3. Pêcheur, limite de plus un filet pour la pêche, non. Sportif, non. Solide comme un chêne, 10% de santé en plus. Euh, non, on va continuer à le mettre dans la survie. Voilà. Et on va continuer à ramasser nos, nos arbres. Et ce qu'on va faire, pour ne pas perdre trop de temps, on va aller en face, au petit village là-bas, de façon à voir les PNJ qui se trouvent là-bas. Voilà, s'il y en a qui valent le coup, sur le passage, putain, on se siffle un petit, peu de un petit peu de flotte. Voilà, faites bien attention toujours à votre stamina. Euh, moi, j'ai tendance à toujours courir. Donc, on va aller voir là-bas, au coin du feu, s'il n'y a pas une PNJ. Qui serait niveau 3 au niveau de l'agriculture ça pourrait être très sympa pareil hein, sur le chemin euh, mine Pertuis, prenez votre temps tout simplement prenez votre temps ne passez pas à côté des choses qui vont vous ramener de l'argent assez rapidement c'est vrai qu'au début il est un petit peu difficile parce que tout simplement ben on n'a rien on part de rien mais euh, c'est pas pour ça qu'on va qu'on peut rester fouché très longtemps donc, euh, ça, c'est des petites astuces que moi, j'ai utilisées dans mes parties et qui m'ont énormément aidé, plutôt que perdre mon temps à faire des haches et des couteaux non-stop. Parce que selon euh, le prix à laquelle, auquel c'est vendu, euh, bah, le problème, il est que là où il a mis euh, il est à 5 pièces, là, il est à 2. Donc, c'est qu'il y a une petite baisse dans le, dans le marché. Quoi. Alors ici, nous avons... Euh, comment s'appelle cette charmante Et Walda, donc elle, elle est au niveau du champ, niveau 1, pourri. Alors, euh, lui, on va leur parler quand même, mais euh, ça sera pas euh, le travail. Euh, là, on laisse tomber parce que c'est des questions un petit peu pièges. Hop, on lui a parlé, mais ailleurs, ah, niveau 3, il n'est pas terrible. Euh, comment allez-vous Voilà, vous essayez de monter votre euh, Votre amitié. Voilà, on ramasse. On perd pas de temps, on ramasse. De façon à faire notre premier champ. Alors moi, j'aime beaucoup faire des champs 6 par 5. Voilà. Donc ça demande 30, 30 engrais. Et euh, je vais faire un champ où je vais mettre des graines de chaque. Au début. Puis après, je ferai des champs 6 x 5 pour chaque. Graines existantes. Alors, euh, ce qui est bien aussi de regarder, c'est autour des maisons. En faisant attention à eux-là, hein, qui patrouillent. Euh, parce que des fois, vous avez des ou qui traînent, des choses comme ça seront des objets que vous n'aurez pas, euh, pas besoin de vous confectionner, Qu'en fait. Hop, hop, hop, je me balade. Oh, une gourde. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire On va se mettre là. On va éteindre notre lampe. Hop. On va tout simplement... S'accroupir, hop, si je trouve la touche pour m'accroupir. Voilà, je vais avancer doucement, ne pas me faire voir. Voilà. Hop. Je vais avancer. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai pris une gourde, je ne me suis pas fait choper. Donc déjà j'ai ma gourde pour boire comme ça je suis pas embêtée à me la faire à attendre d'avoir le cuir etc etc ensuite on prend notre torche ok là il n'y a rien on se balade on est un saint euh... on fait rien de mal on se promène On regarde autour des maisons, ce qu'il y a. Euh, ici, on va éteindre notre torche. Pareil. Hop, on se fait pas choper. Alors qu'est-ce qu'on a dans des bûches Rien d'intéressant. Hop, on s'est pas fait voir. ici, il n'y a rien alors ce que je vole ici je ne peux pas le revendre ici hein. je vous l'ai dit, on ne peut pas revendre dans le village où on a volé mais bon, la gourde, on va se la garder hein. ça sert la gourde, c'est important donc là, qu'est-ce qu'on a on a un sac pour la récolte Donc, on pourrait euh, essayer de le, de le piquer Sinon j'ai énormément de mal avec les touches fais bien attention autour de nous hop, on s'avance doucement hop, je ne me suis pas fait prendre et j'ai mon sac pour pouvoir faire mes récoltes ni vu ni connu ne fait pas ça dans la vraie vie hein. ne volez pas, mais bon au début hein, euh, voilà, donc là après on a des petits bâtons on a un couteau Alors qui sera en fer celui-là, donc il peut être intéressant hop, on éteint on s'accroupit on fait gaffe autour de nous y a rien on va se, se prendre le couteau qui lui est en fer il me semble Hop, couteau en pierre non il est en pierre mais bon ça peut toujours servir on peut le revendre Hop, ici vous voyez je me fais pas prendre du tout hein, en haut voilà pareil pour l'argent je veux dire vous allez dans les maisons euh, vous prenez ce qu'il y a dans les coffres des baraques. On n'y allait pas au moment où ça va être l'heure du réveil, par exemple. Mais euh, l'argent va apparaître en rouge. Vous revendez l'argent à, à quelqu'un de notre village, par exemple. On va voir euh, là où il y a une e ghost. Euh, je ne sais pas s'il y aura de l'argent dans cette maison. Faut quand même faire gaffe. Hein, parce qu'il y a des gens qui dorment. Voilà. Là, on va ouvrir vous voyez, il y a des pièces. Il y a 6 pièces. Alors, hop, on fait ça. Hop. On prend. Vous voyez, les pièces s'affichent en rouge et elles se revendent de 1. Donc, vous pouvez le revendre dans le village voisin. Hop, on ne s'est pas fait choper. Tout va bien. Voilà, c'est des petites astuces qui, au début, vont beaucoup vous aider. C'est plus risqué dans les maisons. Il faut faire attention que ce ne soit pas l'heure où ils ne vont pas tarder à se lever. Parce qu'effectivement, ils ne dormiront que d'un œil. Et vous pouvez vous faire choper facilement. Donc, là, ici. Il y a de la farine et hop des pièces. Vous voyez, à gauche, je ne me suis pas fait prendre. Hop. Je peux revendre la farine. Au début, j'en ai pas besoin. Mais bon, tout ça, c'est des choses gratuites. Le seau, pareil, je peux le revendre. Mais là, par contre, il faut que je fasse attention. Parce que, vous voyez, il y a eux autour du feu, là. Vous voyez, le jour ne va pas tarder à se lever. Voilà. Hop. Je ne me suis pas fait prendre. Le seau, je pourrais le revendre au village du Nygost. Donc là, on rentre de ne pas se faire prendre là on a une massue et des pièces alors, on va prendre les pièces toujours pas Regardez, en hein, deux pièces hein, je me suis pas fait prendre la massue ni vu ni connu pas bien de voler alors ici par contre on a le poulailler donc il est possible de trouver des oeufs pareil on s'accroupit on Vérifie, il n'y a rien dedans donc c'est pas la peine. Hop, on a ni vu ni connu, on n'a pas on s'est vu. Hop, là, je pense pas qu'il y ait des choses, euh, non, donc on va aller, ben on va repartir en face. Et on va commencer à se faire, ben on va vendre déjà tout ce qu'on a. Et on va se faire le champ. Alors, concernant la dulcinée, deux possibilités vont s'ouvrir sou à vous. Soit, vous construisez une nouvelle maison. Alors, en pierre, bien sûr. Moi, en ce qui me concerne, je la ferai en pierre aussi. Dès le départ. Soit, vous attendez. Tout simplement d'avoir monté, euh, vous avez choisi votre du ciné, euh, soit de, vraiment d'avoir monté votre euh, romance avec elle et vous la faites intégrer votre village et elle habitera directement avec vous. Vous n'avez pas besoin de construire une deuxième maison, ce qui fait que vous aurez moins de taxes à payer que si vous avez deux maisons. Soit vous faites une deuxième maison, là, quand vous aurez fini les objectifs, puisqu'il va falloir survivre une saison, et euh, vous faites une deuxième maison et vous, euh, vous avez choisi votre dulciné. Vous dites, ah, avec elle, ça serait pas mal. Autant l'avoir à domicile, pour être franc. Donc, résultat, ben, vous la faites aller dans votre village. Vous la recrutez. Je commence à être chargée. Vous la recrutez et vous n'avez plus qu'à la draguer à domicile tous les jours. Voilà, ça, c'est les deux possibilités. Mais encore, faut-il trouver votre du ciné? Dès le début, regardez bien les compétences au-dessus des PNJ. Euh, bien que, euh, comme je l'ai expliqué dans le tuto, euh, vous prenez une PNJ pour mettre dans vos champs qui est niveau 2, on va dire. Euh, si vous la laissez au poste, vous pouvez avoir des PNJ qui vont monter au niveau 8, voire au niveau 10 de la compétence. Euh, je vous avais expliqué ça et j'avais eu des questions au niveau du tuto que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Euh, vous m'avez dit, ouais, mais as des... comment tu as fait pour avoir des euh, personnages, des PNJ, avec un niveau 8, un niveau 10 et Tout simplement, les chasseurs, je les ai laissés chasseurs dès le départ et je ne les ai pas changés de poste. Donc, automatiquement, ils montent leurs compétences eux aussi s'ils restent à leur poste. Donc, si vous prenez, par exemple, pour votre champ une PNJ euh, à qui s'en occupe, bah, tout simplement, euh, essayez de la prendre au départ qu'elle a un niveau 2, niveau 3. Pas plus bas sinon ça va être une catastrophe mais euh, voilà et puis vous la laissez sauf l'hiver euh, puisque l'hiver il n'y a pas beaucoup euh, de graines qui poussent d'autant plus qu'avec la mise à jour les PNJ maintenant ne travaillent plus le matin donc déjà ils ont ils ont fiché pas grand chose hein, pour être honnête hein. ils faisaient pas grand chose ils arrêtaient très tôt et euh, Là, maintenant, le matin, il ne travaille plus. Donc, euh, c'est encore plus compliqué. Donc, vous allez devoir faire beaucoup de choses par vous-même. Mais c'est pas grave, ça va vous monter vos points. Donc, on regarde ici, on ramasse nos bouts de bois, on va revendre tout ça. Et on va aller s'acheter de l'engrais. Parce que c'est quand même ça, notre but. Donc, on a notre maison. On va finir le tutoriel euh, là qui nous demande de un piège à un lapin et euh, ensuite ben on en reste là pour cet épisode le deuxième épisode ce sera effectivement de faire quelques quêtes ici euh, et puis euh, ben, monter euh, monter nous, nos relations donc voyez ici le couteau en pierre tout ce qui apparaît en rouge je peux le revendre la gourde vous voyez je vais bien me garder de la revendre ainsi que le sac je vais le garder euh, on va manger un bout le seau bien sûr je vais le vendre parce que ça ça vient beaucoup plus loin dans, euh, dans le jeu. C'est quand on a la taverne. Les sauts c'est pour la taverne. Donc, elle n'est vraiment que niveau 2. Ça m'embête. Mais bon. Alors, euh, ils sont pas levés. Je suis assez lourde. Alors, vous voyez, par exemple, ici, il y a une ce qui pourrait me servir euh, énormément. Mais si je fais ça, je suis sûr que je me fais choper par eux, là. qui me voient. Mais bon, c'est pas grave. Ma dynastie n'étant pas commencée. Viens. Yeah. Voilà, moins 100 de dynastie, pourquoi Parce que eux m'ont vu, c'est le jour. Mais c'était pour vous montrer. Hein. Donc voilà, regardez bien autour des maisons, là. Je me suis fait choper, mais bon, moi, c'est pas grave. Euh, ils sont en point de dynastie, on va vite les récupérer. Ne vous inquiétez pas, on est qu'au début du jeu. Regardez bien ce qu'il y a sur les tables, euh, mais ça, la nuit. Hein, parce que là, le jour, ce que je viens de faire, c'est pas à faire. C'est juste pour vous montrer. Vous avez vu, de nuit, on ne s'est pas fait choper. Là, par contre, le jour se lève... On va se faire, on, on, tout ce qu'on va piquer là, on va se faire attraper automatiquement. Donc, par contre, quand vous êtes dans le village, en attendant la qui se lève et que vous êtes en attente pour vendre vos objets, bah, écoutez, le mieux, c'est de regarder, de repérer où c'est que vous voyez des objets qui vont pouvoir vous être utiles et qui vont vous servir. Voilà. Donc, moi, là où, elle allait me servir. Ma dynastie n'étant qu'au début. Je m'en fous un petit peu. Mais... Euh... Je serais venu de nuit là, je ne me serais pas fait choper. Ils ne m'auraient pas vu. Là par contre, tout ce que j'essayerais de voler là maintenant, ils sont debout. Euh, si je venais à essayer de voler voyez, la torche ici et le couteau, euh, c'est mort. Ça, je repère par contre. Vous voyez là, je sais qu'il y a un couteau en fer. Il y a pas mal de choses. Donc, on va les vendre à notre collègue qui est là-bas. Je ne peux pas courir tellement je suis lourde. Donc oui, le vol fait partie du jeu. Faites attention simplement de ne pas vous faire choper. Il y a bien des heures particulières, la nuit. Euh, et faites attention quand ça va être l'heure du lever, euh, que, euh, de ne pas vous faire choper. Au début, c'est pas trop grave. Essayez de vous choper les outils au début. là. Et puis, euh, vous savez, les points de dynastie, on les remonte relativement vite au début. Après, c'est plus compliqué. Donc Très souvent aussi, quand je suis en panne, vous voyez, je viens ici. Je m'accroupis et je pique les planches, etc. Ce que j'aurais pu faire pour ma maison, d'ailleurs. Je peux changer le toit et mettre des planches, mais pour ça, il faudrait que je vienne de nuit, que je vienne voler les planches et que j'aille jusqu'à ma maison, refaire le toit, etc. Donc, lui, il n'est pas encore arrivé. Il m'embête. Hop. Toujours pas là, par contre, comme il n'est pas là, est-ce qu'on peut tester le vol là Il n'a rien dedans, donc non. Alors, un truc à savoir aussi, c'est quand vous manquez de viande. C'est très sadique ce que je vais vous dire. Mais quand vous manquez de viande, tout simplement la nuit, ce que vous pouvez faire, c'est vous venez et vous butez les vaches ou vous butez les oies en face. Ça va vous donner de la viande. Et euh, le lendemain, elles seront revenues, hein, leurs oies et leurs vaches, vous inquiétez pas. Mais si vous voulez tuer, ça vous donnera la viande de la peau et de quoi manger. Voilà, donc euh, des fois, il n'est pas obligé d'aller chasser très loin. Vous voyez ce que je veux dire Mais ça, il faut le faire la nuit. Hein. Euh, là, bon, il n'est pas là. Mais euh, vous voyez, si je voulais, je pourrais tuer une vache là. Euh, je suis déjà lourde, mais... Euh, je peux tester devant vous. On va éviter de tuer le petit veau. On oh, va plutôt tuer une oie de, de pourri, là. <rire> La pauvre vache avec le petit bois à côté, mais bon je prends des risques. On a les oies normalement là en face. Là ils sont tous occupés. Attention, il y a quelqu'un qui vient par là. Je suis lourde en plus. On s'accroupit. On regarde. Il y a des plumes. Hop. Euh, là, ici. On va prendre des plumes. On s'est pas fait choper. Il n'y a personne. Donc là, par exemple, pour l'instant, je sais pas c'est peut-être risqué ce que je vais faire. Il faut que je prenne ma... Voilà ça. Voilà, vous voyez, hop. Ah, je me suis fait prendre, mais euh, voilà. vous ramassez. Euh... Je me suis fait choper, ben, évidemment, les oies, euh, le mec est arrivé, donc euh, voilà. Mais c'est un moyen de récupérer de la viande et des choses, mais bon. Alors, je ne sais pas lequel m'a vu, hein, par contre. Hein. Je ne sais pas qui m'a vu. Celui qui s'occupe des oies, sûrement. Alors, les animaux sortants, c'est que le PNJ est pas loin. Hein. Donc, euh, bah, faites ça la nuit. Ça vous donne une source de nourriture. Alors, je pense que c'est lui, Sobiemir. Voilà. Donc, on va lui vendre la massue qu'on a volée de l'autre côté. Le couteau en pierre qu'on a vendu de l'autre côté. La gourde, on la garde. Là où, on la garde. Le sac, on le garde. Le mine pertuit. Euh, le seau qu'on a volé de l'autre côté, la farine. Voilà, vous voyez, on est à 638. Euh, donc, ça, c'est les plumes. Euh, on va les garder. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de l'engrais. Donc, 6 x 5, euh, 30. On avait dit engrais, j'en en ai un. Donc, 29. Je suis à 1020. Hein, vous avez vu, 1020. Et j'ai pas vendu mes bâtons. Regardez, hop, F, E, F. 853 donc euh, en gré il m'en faut 29 alors 26 on va en acheter 30 hop voilà ok euh, j'ai pas de choses à lui vendre que j'aurais oublié par hasard non on peut lui vendre les deux pierres après le reste on le garde Voilà Donc on a notre fertilisant Maintenant on va aller s'acheter les graines Repérez bien vous voyez quand vous passez devant les maisons Repérez, repérez, repérez Ça peut vous servir la nuit d'après Là ici on a un marteau en pierre Là il y a des flèches vous voyez. Pas en plein jour vous avez vu, je me suis fait choper. Hein. Pas en plein jour. Donc, la vendeuse de graines est ici. Avec la petite Olga qui deviendra une très jolie jeune femme après par la suite. Voilà. Donc, c'est Tomira, je crois. Euh... Non, c'est pas Tomira, mais on va lui parler. Ah, les mineurs. Donc, euh, ok. Iwona. Euh, « Avez-vous une minute ?»« Fait beau aujourd'hui »« Avez-vous une minute ?»« euh, alors elle, je ne sais pas si elle est recrutable. »« Si je fais « Alta, non. »« Ok. »« Alors, la vendeuse, elle est ouf. De graines. »« Rudolfina. »« Non plus. » J'appuie sur Alt pour voir où est la vendeuse. Ça me bouffe pas mal d'énergie, cette affaire. Pourtant, j'en vois bien une avec le sac par là. Voilà, elle est là-bas. Adelina. Montrez-moi vos marchandises. Alors, euh... 6 x 5, 30. Donc je fais un champ de 30. Euh... Donc vous, vous faites sur un papier un carré. Hein? Donc euh... 3, 4, 5. Il euh... y a combien de graines là Il y en a une, deux, une, deux, trois, quatre sortes de graines. Alors, euh, ben on va en prendre, euh, si on peut, on va en prendre un petit peu de chaque. Je suis lourde déjà. Euh, ben déjà, on va prendre euh, du blé. Donc, on va en prendre 6. Euh, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Du blé. Euh, du seigle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Euh, Carotte. 6. Voilà, et euh, de l'oignon. Voilà, hop. On a nos graines, on a notre engrais. On lui parle. Plus deux. Voilà, elle, elle n'est pas recrutable, mais bon. Ça monte le côté euh, diplomatie. 89%. Voilà. Parce qu'après, dans la diplomatie, vous aurez un, un, une compétence que vous pourrez débloquer qui va vous permettre de, de pouvoir euh, négocier les prix, quoi, en fait, d'une certaine façon. Donc, on va laisser remplir notre gourde qu'on a volée, ce qui est pas bien. Donc, on va se la mettre en... On va la mettre en 4. Voilà. Oh on va un petit coup. On va se manger... Nos trois petits champignons en bon, sachant que j'en ai laissé dans le coffre là-bas donc on a cinq pommes on peut les manger voilà et on aura de la viande à faire cuire donc on est un peu plus léger donc ben on va revenir vers notre maison on va faire le piège à lapin Chasser un animal et puis on en restera là. Et dans le prochain épisode, on verra pour le champ. D'accord On va faire comme ça. Donc, euh, sur le chemin, vous regardez. Hein, vous continuez. Restez pas sur la route auto. Euh, donc, euh, tuc, tuc, tuc, vous regardez autour de vous. Chasser un animal, donc à la limite, là, on peut regarder si on peut le chasser en même temps qu'on rentre. Un petit lapin, mais ça, on va l'attraper avec le piège. Alors, il y a des animaux qui demandent, enfin, moi, à la lance, en tout cas... Euh, je me sers très très peu de l'arc. Euh, J'aime pas beaucoup l'arc. Mais il euh, y a des animaux qui vont vous demander euh, plus ou moins de flèches ou plus ou moins euh, de lances Alors, On a un sanglier ici. Donc là par contre, la chasse, j'y vais toujours. Ah putain, il y a son frère jumeau là qui arrive. Il va pas aimer. Faut pas que j'aggro les deux. Hop, ça il m'a vu donc on attend hein, parce que sinon l'autre va venir m'attaquer quand je vais le dépecer évidemment à côté on ramasse, nous lance je fais gaffe au frère hein, parce qu'il va pas me faire cadeau je viens de lui buter son frangin Donc on a validé notre quête, on en a assez là, on va revenir à notre maison, on va faire le piège à lapin. Et il nous restera à survivre pendant une saison. Donc pendant cette saison là, qu'est-ce qu'on va faire ben On va draguer. On va essayer de monter nos compétences. On va essayer de ne pas manquer de nourriture. Et on va essayer de débloquer ben, ce qu'il nous faut. Le minimum, ben, faire notre champ. Euh, pas perdre trop de temps. Donc, on verra ça dans le prochain épisode. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout. Mais du tout, quand je vous le ferai. Il faudra on faudra qu'on déblaye euh, autour de la maison là, euh, le bois euh, qu'il y a. Donc, on va se faire le piège à lapin. C'est pas ça. Hop Ici. Euh, donc, petits animaux. Maintenant, on a les routes aussi. Hein, donc, euh, voilà. Donc, pour ça, il me faut 10 bâtons. Alors, 10 bâtons, 10 bâtons. Mais par contre, il y a une chose qu'on va faire avant c'est aller faire cuire la viande. Alors, hop. On va allumer le feu. Donc, ici, vous avez la possibilité de cuire dans le chaudron. D'accord Ça va vous débloquer des recettes. Ou alors. Tout simplement ici, sur le feu de camp. Donc, vous appuyez ici. Et là, vous voyez, vous avez la viande. Plutôt que les faire une par une, vous appuyez sur la touche R. Donc, j'en ai 7. Je vais me faire cuire les 7 morceaux d'un seul coup. Ça se fait tout seul. Pareil pour euh, quand vous faites du feu de, de, de bois pour l'hiver. Euh, pareil pour, pour tout ce qui est en quantité. Plutôt que faire un par un, vous appuyez sur R. Et ça, vous les fait tous d'affilée. Pour les plats, la taverne, etc. Selon où vous en êtes, ben, vous appuyez tout simplement là. Et dès le début du jeu, vous ne embêtez pas à mettre des feux de camp dehors. Votre feu de camp ici, dans votre maison, qu'elle soit en bois ou en pierre, c'est parce qu'elle est en pierre, en pierre que j'ai cette action. Si vous regardez bien, vous avez le chaudron où vous pourrez faire les recettes. Et ici, vous pouvez très bien faire cuire vos affaires. D'accord Donc là, on va se manger un bout de viande tranquille. Léon. Voilà. On va tous manger, d'ailleurs. Hop, hop, hop, hop, hop, On va ranger dans le coffre, bah, ce qui nous est pas utile, on va dire euh, le cuir. Euh, les graines, on en a besoin. La pierre. Euh, les plumes. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Euh les sous alors ça ne pas faire par contre quand il y aura les voleurs qui seront intégrés au jeu, hein. vous avez vu moi je peux les voler donc on peut me voler aussi là où je vais en avoir besoin on va se remplir la gourde d'eau on va boire nous déjà voilà ici on va remplir la gourde d'eau Voilà, chose de faite. Et on va se faire le petit piège à Lapinou. Et ça, on en restera là. Donc, j'essaie de vous expliquer au mieux. J'espère que ça vous aidera autant que vous avez été ravis pour les tutos. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de différence. Après, c'est vrai que je ne peux pas parler tout le temps. Euh, vous... Je réfléchis aussi à comment je vais arranger le truc, euh, à ce que je dois prendre, etc., etc., donc c'est pas toujours évident euh, plutôt que faire un tuto où je vous explique. Donc euh, bon vous me direz en tout cas. Euh, J'essaye de faire de mon mieux pour vous arranger. Donc on va se faire un piège. Euh, donc à lapin. Ici c'est pas là. Hop. Donc là, voilà. Un petit piège à lapin. On va se le mettre. Euh, je pense que là, c'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose euh, Donc voilà, survivre pendant une saison. Donc euh, voilà. on a fait tout ce qu'on avait à faire pour ce tutoriel de départ. Euh, on a au niveau des compétences, on a encore au niveau survie, du fait de ramasser euh, du millepertuis, des champignons, encore un point à mettre. Euh... On va le mettre le troisième ici. Voilà. Au niveau technologie, donc on en est où euh, Donc, bâtiment prochain, ce sera le stockage de ressources, l'appel. Euh, ici, on en est loin. Ici, on n'a rien fait. Et ici, on n'est pas loin de l'atelier. Et pour l'atelier, il faut. Euh, Il faut faire certains objets, etc. Mais l'atelier, euh, moi je ne le fais pas en général. Je vous explique pourquoi. Parce que dans la forge, vous allez retrouver exactement les mêmes crafts à quelque chose près qu'il y a dans l'atelier. Donc euh, mais bon, vous, vous pouvez le construire le cassant suivant, ça va vous donner des points pour monter votre technologie. Mais si vous regardez bien votre atelier et que vous regardez votre forge, vous allez retrouver les mêmes choses. Ce n'est pas la peine de garder deux bâtiments. Qui vont vous donner la même chose au niveau des crafts. Si on a par exemple l'atelier, euh, ça nous donne des pistes de carreau en bois. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Et au niveau de la forge, euh, on peut avoir aussi des objets en bois, les choses comme ça. Mais ça, regardez, parce que là, moi, j'ai pas débloqué tout. Mais regardez, vous verrez que vous avez. Il y a certains crafts qui sont communs à plusieurs euh, bâtiments. Donc faites attention à ça. Ne gardez pas. Surtout que là, le jeu, pour l'instant, est arrêté. Euh, façon de parler, euh, on ne peut pas les dépasser les 30 bâtiments. Donc, euh, faites bien attention aux bâtiments que vous posez. Euh, laissez plutôt de la place pour avoir, par exemple, deux stockages euh, dans, euh, dans votre village. Sachez qu'un stockage, ils sont communs. Donc, euh, par exemple, quand vous allez à la mine, là-bas, que vous faites votre mine, que vous avez débloqué la mine, comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez mettre un stockage à côté, il sera commun à votre village, ce qui évite des va-et-vient. Euh, pareil, essayez d'avoir deux euh, stockages de nourriture. Par exemple, un euh, dans votre village comme vous voulez et un à côté de la taverne. Ça sera plus simple pour vos allers-retours. Voilà. Et puis, ça va vous doubler la capacité de storage de nourriture. N'oubliez pas que dans chaque coffre euh, qu'il qu y aura dans chaque bâtiment, il va falloir y mettre dedans ce qu'ils ont besoin pour faire les crafts que vous leur demandez. Mais euh, s'ils si sont full dans leur coffre, ils vont aller le déposer dans euh, le stockage euh, général. Et pareil pour la nourriture. Si le stockage de nourriture est full, quand ils vont faire les champs, ils vont aller le déposer. Vous allez en avoir partout, voire même perdu. Donc faites attention à ça. Il vaut mieux avoir deux stockages de nourriture, deux stockages généraux. Comme quand vous voyez que vous commencez à être un petit peu full dans les stockages, n'hésitez pas à en construire un autre. Moi dans les 30 bâtiments, dans ma partie dans les 30 bâtiments, j'ai trois stockages. Un qui est à la mine, deux dans le village et j'ai deux stockages de nourriture. Ce qui fait que je, je ne perds rien et euh, ça augmente les capacités et ils sont communs. Comme ça quand je vais à la mine, euh, j'y pars en courant mais je sais que je, je laisse tous mes objets dans le stockage de mon village. Et quand j'arrive au stockage qui est près de la mine, j'ai plus qu'à prendre mes pioches qui sont dedans que j'avais laissées au village. Et voilà, et puis je mine, et puis je, je mets ce que je mine dans le coffre, etc. Donc voilà, Donc euh, c'est comme ça un petit peu que ça fonctionne. Donc là, ben, on n'est pas trop mal niveau nourriture, ça va. Euh, prochain coup, ce qu'on fera dans notre épisode, c'est ce fameux champ. Et puis après, on a toute une saison pour tout simplement euh, ben, tout simplement dragouiller, essayer de trouver notre futur chéri et faire quelques quêtes. Voilà. Vous me direz en tout cas si ça, pour l'instant, ça va comme je vous explique, c'est plus compliqué qu'un tutoriel, euh, du ça va être du montage à faire, etc. Donc, ça va me demander un petit peu de boulot, bien que j'ai bien, comme je vous ai dit, j'ai bien d'autres esprits à vous faire. Donc, bah, écoutez, euh, laissez-moi vos commentaires, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche pour les sorties euh, des vidéos. Vous aurez un avertissement comme ça, en ayant la petite cloche activée, sur les, les vidéos euh, que je poste et bien sûr si vous voulez me retrouver je suis en live sur Twitch peut-être pas sur Medieval Dynasty puisque là c'est surtout pour, euh, pour des vidéos que je vous le fais dites-moi si cette première vidéo vous a aidé ou pas si vous voulez que je continue euh... Voilà, pareil, en fonction du nombre de vues, je sais que vous êtes nombreux à me suivre là-dessus, vous me l'avez demandé, donc je vous fais le let's play. Je compte sur vous pour avoir des retours. Dites-moi si ça vous a aidé, si j'étais assez claire dans les explications du début. Surtout pourquoi il vaut mieux faire une maison en bois, ce qui ne m'empêche pas après de, de, de, de, de, voilà, de faire une autre maison en face, euh, de, la, de faire venir la future dulcinée de la drague à domicile pendant qu'elle s'occupe des champs moi des quêtes. Mais voilà, Il y a énormément de possibilités. En tout cas, j'espère ça vous aura plu. Je vais faire mon maximum pour essayer de, de, de, de vous faire ça euh, euh, au moins un, un à deux épisodes par semaine, mais je ne vous promets rien parce que j'ai beaucoup de jeux en cours. J'ai beaucoup de jeux à venir. Donc, écoutez, en tout cas, faites-moi des retours. Je vais sauvegarder. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc, je vais me noter, en tout cas, que ce parti... Euh, du euh, 12 12 2020 c'est youtube euh, hop comme ça je me tromperai pas et qu'on a au printemps voilà hop parce qu'après moi, ce sont toutes mes parties donc, euh, que je garde. Écoutez, je vous laisse là. Plein bibi, plein zouzou. Continuez à vous pro protéger. Le Covid n'est pas en baisse, mais en hausse. Donc continuez à vous protéger, à faire attention au vôtre. Faites attention pendant les fêtes. Euh, respectez tout ça. Il en va de votre vie et de celle des autres. Euh, donc n'oubliez pas ça. Sur ce, je vous dis à très vite. Et j'attends vos retours avec impatience. Bye bye.